Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Dog News. Avec la sortie de The Last of Us partie 2 hier, l'actualité fut très intense ces dernières heures. Donc voici un petit récap de toutes les informations autour du jeu, bien entendu sans spoiler puisque c'est des actualités, qu'il faut retenir et qu'il ne faut pas rater de ces dernières 24 heures. Petites infos idéales pour décompresser entre deux parties des aventures de Joël et Ellie. Tout d'abord, Naughty Dog a annoncé que la soundtrack de The Last of Us Partie 2 est désormais disponible sur la plupart des plateformes de streaming. Apple Music, Amazon Prime Music, Spotify, Deezer ou encore YouTube Music, vous allez pouvoir dès maintenant écouter l'œuvre de Gustavo Santa Oyala mais aussi de Mark Quayle puisque cette nouvelle soundtrack était en collaboration avec les deux artistes. On continue avec quelque chose qui va rendre jaloux tous les fans de Naughty Dog et oui, nous aussi. Le youtubeur canadien Steel Horse a reçu un très joli cadeau de la part de Naughty Dog et de Playstation. Puisqu'il s'agit d'un press kit envoyé à quelques très rares chanceux dans le monde. Et pour le moment, aucune version française n'est connue à ce jour. On y découvre une version très spéciale de The Last of Us Partie 2 dans un coffre. Pour ce qui est de son contenu, il s'agit d'une version Ellie du jeu. Qui, je vous le rappelle, était une exclusivité américaine au Canada et aux États-Unis, avec donc les fameux euh, vinyles, le sac à dos d'Eli, plus la manette The Last of Us Partie 2, ainsi que le casque Pulse PS4. Tout simplement magnifique et on compte sur lui pour prendre soin de tout ça. On continue désormais avec une PS4 assez incroyable. Cette édition unique au monde est signée de la très talentueuse Vadou Amka, qui a déjà réalisé des dizaines, voire des centaines de consoles collector uniques au monde. On y découvre cette incroyable PS4 Pro avec une imitation bois et racines qui nous fait penser bien entendu au décor de Seattle avec la manette assortie. Cette PS4 unique au monde sera prochainement à gagner via un concours donc on vous conseille de suivre Vadou Amka pour ne rien rater. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Il est maintenant l'heure de vous faire dépenser de l'argent car oui, depuis hier, il y a une pluie de nouveaux goodies autour de The Last of Us Partie 2 qui arrive des quatre coins du net. Tout d'abord, Funko a annoncé l'arrivée d'une nou nouvelle figurine pop d'Eli en version The Last of Us Partie 2. Cette dernière est d'ores et déjà disponible en précommande pour 11,95€ et la sortie serait prévue pour juillet. Il y en aura également une à gagner sur Naughty Dog Max si ça vous intéresse. Funko annonce également qu'il y aura une réédition de la figurine de Joël du premier opus. Cette dernière serait prévue pour septembre 2020. Du côté du site Good Smile Company, c'est la figurine Nendroid d'Eli qui est en précommande pour une quarantaine d'euros. Une figurine assez kawaii qui sera livrée avec pas mal d'équipements. C'est une figurine articulée donc vous allez pouvoir un peu bouger les bras et les jambes d'Eli pour lui donner différents équipements. Et la sortie serait prévue pour le mois de novembre 2020. On poursuit par une très belle collection de vêtements sur le site Insertcoin. La particularité de cette collection, c'est qu'elle est très belle et en plus elle est abordable avec des produits proposés entre 20 et 55 euros. Que ce soit la chemise verte de Joël, la chemise en jean d'Elie dans The Last of Us partie 2, des vestes des Lucioles ou encore le fameux t-shirt rouge d'Elie qu'elle porte dans le premier opus, il y aura de quoi vous faire plaisir. Enfin, on termine avec le merchandising officiel sur la boutique officielle PlayStation, qui hélas n'est pas encore disponible en France. Il y a une vague de nouveaux articles avec la réplique exacte de la guitare de Joël de The Last of Us Partie 2. Mais préparez-vous à débourser la coquette somme de 1160 euros pour vous l'offrir. Oui, quand même. Il y a également une guitare noire avec le tatouage d'Eli Blanc proposé aux alentours de 650 euros. Ces guitares sont de la marque Taylor et on retrouvera également des t-shirts, des mags ou encore un joli sac à dos, le tout vendu entre 20 et 150 euros. Voilà pour les principales actualités autour de The Last of Us Partie 2 sur ces 24 dernières heures. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité. De notre côté on vous prépare énormément de vidéos, dossiers et analyses autour du jeu. Alors n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un commentaire et d'activer la petite cloche pour être certain de ne rien rater. Et nous, on vous souhaite un bon week-end et on se dit à très très vite les amis. Merci à vous.